et bienvenue dans notre émission Partage ton Histoire. Alors aujourd'hui, nous avons un témoignage vraiment particulier. Euh, je m'habille comme je veux, je parle comme je veux, j'écoute ce que je veux, mais je vais quand même à l'église et je crois vraiment connaître Dieu et avoir une intimité avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage de Cécilia qui va vraiment vous parler, vous qui pensez, hein, peut-être connaître Dieu, être chrétien, vous allez vraiment être étonné. De la différence vrai, d'avec une véritable rencontre avec Christ. Bonjour Cécilia. Bonjour. Bienvenue dans Partage son histoire. Merci. Euh, donc on voit comme titre, je me disais chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire réellement Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce, à ce témoignage Explique-nous un peu comment tout ça a commencé, comment. Comment tu vivais ta vie, tout simplement euh, Il faut savoir que, quand j'étais petite, mes parents allaient dans une église catholique. D et ça fait que j'ai toujours eu l'habitude d'aller dans une église catholique, sauf que dans cette église-là, euh, comment dire, on nous offrait tout le temps des gâteaux et tout à manger. Du coup, bah, je me disais, je vais aller à l'église avec mes parents, parce que bah, je sais qu'à la fin, je vais manger. <rire> tu voulais manger, c'est ça, à la fin, en fait. C'est ouais, ça qui voilà. t'attire, en fait. C'est ça. Et du coup, quand euh, ma maman, elle euh, s'est reconvertie, si je peux dire, euh... elle est devenue quoi Non, mais je veux dire... Euh... Elle oui, elle s'est reconvertie, mais oui. dans quel sens Ça veut dire qu'elle était catholique, elle est devenue... Elle était... elle était catholique, elle est devenue protestante. Donc ça veut dire qu'elle a fait une rencontre avec le Seigneur oui, Voilà. D'accord. Quand, mmh. a... quand elle a fait cette rencontre, elle a changé d'église. Mmh. Et dans mon autre église, euh, j'y allais, mais... Un peu parce que j'étais obligée, j'y allais pas de moi-même et je me disais je vais à l'église le dimanche donc je suis chrétienne. Sauf que les autres jours de la semaine, euh, j'allais à des enfin, les soirées si je peux dire, oui. euh, à des anniversaires, enfin euh, des anniversaires mais pas des anniversaires en mode dégoûté d'anniversaire avec ses copines, des anniversaires ouais. de personnes que je connaissais même pas, que j'avais rencontrées sur les réseaux sociaux. Euh, y a vraiment des choses pas vraiment des choses qui ne pas du tout le Seigneur. Mmh. C'était vraiment le monde, en fait. <rire> <rire> euh, je voulais même devenir euh, je voulais venir célèbre, je voulais devenir une star, je voulais devenir une Minaj Je voulais mettre des perruques colorées, avoir des tatouages comme elle. Genre, je voulais faire tout comme elle. Parce que bah, pour moi, c'était le modèle que ton je voyais... Idole. Les... Voilà, c'est ça. C'était le modèle que je voyais sur les réseaux sociaux. J'arrivais même à l'idolâtrie, du coup, parce mmh. que... fallait que je trouve un moyen pour faire ce qu'elle faisait. D'accord. Euh... Et du coup, pendant cette période-là, où j'allais euh, à l'église mais que je faisais tout ça, j'ai mon caractère, en fait, qui a vraiment changé. Dans le sens où je suis devenue très colérique. Mm -hmm. Ça veut dire que bah, dès qu'il m'arrivait un, une petite chose, bah, je m'énervais et du coup, ça... Comment dire Ça se, teignait, ça mm -hmm. se déteignait. Ça se déteignait, ouais. ça se déteignait sur ma famille, sur ça mes se déteignait frères et sur la famille. Ça fait qu'avec ma maman, on s'entendait pas du tout on s'entendait pas du tout du tout à l'école c'était pire genre euh, avec les professeurs et tout ça n'allait pas mais quand tu dis, quand tu dis euh, on s'entendait pas avec, euh, avec ta maman comment c'est à dire vous avez des histoires des embrouilles vous vous disputez comment, bah en fait c'était quoi exactement en fait c'était plus des disputes dans le sens où ma moment bah, me disait d'arrêter tout ce que je faisais et tout ça et bah moi je lui disais que bah non enfin non, bah, non je je pourquoi j'arrêterais ouais Enfin, <rire> parce que pour moi, ce que je faisais, c'était, c'était pas grave, ouais. parce que le dimanche, j'allais à l'église en fait, ouais. et je pensais que bah, le fait d'aller à l'église, bah, juste que... d'aller à l'église, bah c'était bon déjà, c'était carré dans l'axe, tu vois <rire> C'était carré dans l'axe. Okay je connais pas cette expression, mais je viens d'apprendre, c'était carré dans l'axe. Je pensais que c'était bon et que, en fait, je pensais que j'avais rien d'autre à faire, rien d'autre à faire, pardon, pour être une bonne chrétienne si je peux ouais, dire. Ouais. Moi, juste aller à l'église le dimanche, c'était ça. Surtout qu'en plus, j'allais à l'église, mais j'écoutais pas vraiment. Ouais. C'est donc euh, voilà. Ouais c'était juste acte de présence. Voilà, je faisais vraiment acte de présence. Euh, je ne m'entendais pas aussi avec mon papa et j'ai développé une sorte de haine. Pas forcément envers lui. Enfin, c'est parti de lui, mais c'était pas envers lui. C'était vraiment... Juste, j'étais un peu énervée, enfin, comment dire. J'avais de... développé cette haine parce que, euh... enfin, je pense, euh... j'avais ma grande soeur, ma grande demi-soeur qui habitait avec nous avant. Et quand elle est partie, parce qu'elle s'entendait pas bien avec mon papa... Bah... C'était la raison pour laquelle elle est partie, parce qu'elle ne s'entendait pas Oui. Okay. Bah, en fait, mon papa, c'est quelqu'un qui... a un... déjà des projets de vie pour nous, pour ouais. ses enfants. Et comme ma soeur elle a refusé de, de se plier à ce que lui voulait, bah, ça fait qu'il ne s'entendait pas bien. Ouais. Et ça fait que, bah, du coup, elle est partie de la maison. Elle est partie habite à Lyon. Et pendant à peu près 5-6 ans, je n'avais pas du tout de nouvelles d'elle. Euh... Pas du tout Pas, pas du de tout. contact vous appelez pas au téléphone Rien, euh... du, tout. Rien du tout. Parce que, bah, elle allait passer par mon père, sauf qu'il ne bah, s'entendait pas. Ah. Donc ça fait que j'avais aucune nouvelle d'elle jusqu'à maintenant. où ouais. J'ai pu avoir euh, mon propre téléphone à moi et je peux lui parler, mmh. tout ça. Mais sinon... Euh... T'as trouvé ça injuste Voilà, je... mmh. en fait, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi, surtout que... C'est à nous de choisir déjà ce qu'on veut faire. Mmh. Puis je comprenais pas pourquoi euh... il fallait qu'elle parte, en fait. C'est vraiment mmh. le fait qu'elle soit partie qui a fait que ça m'a affectée. Mm -hmm. Après, cette longue période où j'étais chrétienne, entre parenthèses, il ouais. <rire> euh, bah, y a eu bah, l'année 2020, elle a commencé tout ça. On pensait que ça allait être une bonne année tout ça. Il y a eu le confinement, et en fait, pendant le confinement, euh, ma maman, elle a changé d'église. D'accord. Ce... Mais attends, avant d'aller <rire> vers ta rencontre avec le Seigneur, moi, j'aimerais savoir parce que c'est vrai quand même que, voilà, euh, parfois on peut se dire, bon je vais à l'église, moi je sais aussi que j'ai grandi dans une famille euh, du côté de mon père musulman et du côté de ma mère catholique, donc je me disais aussi chrétienne mais ça m'empêchait pas d'aller en boîte, de, de parler mal aux gens, d'insulter, oh. <rire> de m'habiller comme je voulais, euh, très euh, provocante, sexy, aguichante, de, de, de vraiment... Euh, Dévisager les gens vraiment très très euh, <rire> orgueilleuse et très belliqueuse parce que j'aimais trop me battre. Et euh, un jour je serais également un témoignage, mais je me disais chrétienne dans tout ça. Mais je vivais ma vie comme je l'entendais en fait. Et je pense que c'est un peu ton cas. Ou... C'est exactement ça. En fait, Dieu, c'était. C'est représenté quoi pour toi Comment dire Concrètement. <rire> c'était quoi Il était... Tu le considères comme quelqu'un de loin, comme euh, un peur comme euh, bah... quelqu'un de. Je le considérais un peu comme un perfuteur parce que ouais. je savais très bien que ce que je faisais c'était pas des choses que je devais forcément faire et je me disais que bah en, en lui demandant pardon, bah il avait tout pardonner. <rire> et c'est souvent ce qu'on croit. Après moi après quand je faisais mes bêtises j'allais après prier bien. pour dire oh pardon Seigneur pardon et puis je recommençais le puis, lendemain. Le lendemain bah, bah, ouais, comme le lendemain, si de rien n'était. <rire> on a vraiment pris Dieu pour un les bons mais on croit que c'est un bonbon quoi tu ouais. vois on croit que est c'est euh, vrai que Dieu est patient, Dieu est très bon, c'est vrai, mais nous, on, souvent, en fait, on, on abuse. On, est, on croit que la vie, c'est comme ça, en fait. Alors que Dieu est bon, mais Dieu est un juge aussi, également. Et malgré qu'il soit amour et toutes ces choses, nous, parfois, on ne prend pas conscience, mais Dieu continue à nous aimer, il continue à nous manifester son amour. Et toi, quand tu avais, euh, quand avais cette susceptibilité, que tu avais ces excès de colère, au final, parce que, voilà, ça t'a quand même laissé que ta soeur... Euh, soit partie, etc. Comment tu manifestais cette colère en fait Envers qui À l'école Enfin, comment tu, comment tu l'as manifestée C'était majoritairement euh, envers les personnes de l'extérieur, donc les gens de mon école, euh, bah, des soirées où, où j'allais, euh, bah, des inconnus en fait, des gens que je connaissais pas, je connaissais pas vraiment. Au début, c'était juste des simples des simples Non, pas simples insultes, parce que ouais. c'est pas simple. Pas... Je veux <rire> dire, c'était des, des, des insultes, tout, je m'embrouillais avec eux et tout. Au début, c'était qu'avec les élèves, de mon collège. Après avec les professeurs, sauf que mal parler à un élève et à un professeur c'est pas la même chose bah, dans oui. le sens où c'est pas les mêmes retombées. Bah, clair. Ça fait que après, après ça c'était les CPE, mmh. euh, tout ça. Mais attends ces gens tu les insultes. Oui. Non vas-y donne-nous une anecdote un peu de qu'est-ce qui s'est passé une situation qui t'a vraiment fait péter les plombs. Hein, un jour. Ah oui. J'étais en maths. <rire> ah oui là. Ah. <rire> J'étais en maths. Et comme je ne comprenais pas et ça m'avait saoulé, en fait ça me saoulait parce que je ne comprenais pas. J'étais là, je ne savais pas pourquoi. J'ai dit à ma prof, euh, bon, euh, moi je ne comprends pas et ça me saoule. Elle a fait, euh, de toute façon tu ne comprendras pas, donc euh, dans ce cas-là, si tu veux dormir, tu dors. Oh. Et en fait, je l'ai mal pris le fait qu'elle dise que de toute façon je ne comprendrai ouais. pas. Ça veut dire quoi Ça veut ouais. dire en mode. Euh, t'es bête Voilà, moi je suis bête. Genre. <rire> du coup, je l'ai mal pris. Et j'ai dit en même temps, euh, t'es mal la prof. En même Regardez la prof qu'on a en même temps. Ouais. En fait, elle, elle a mal pris. Et elle m'a sorti un truc de oui, euh, t'es une petite. Euh, je peux dire des gros mots Non, non, enfin, non. Ça commence par quelle lettre M. Ok, d'accord. Okay. Ouais. Et après, en fait, on a commencé à s'embrouiller tout ça. Ah, dans la classe, mais elle, elle t'a dit ça aussi Bah oui. Du coup, bah, moi, je lui ai répondu. Bah ouais. Je me sentais en droit de lui répondre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, après, je suis partie chez la CP tout ça, on a appelé mon papa. Sauf que c'était le matin que ça s'est passé. Et j'avais cours toute la journée. Mm -hmm. Donc le midi, mon papa, il n'était pas venu parce qu'il travaillait. Le midi, je vais à la cantine et tout ça, et il y avait une fille, en fait, à la cantine, que je pas trop. Mmh. Et elle restait avec moi et mon groupe d'amis parce qu'on restait avec sa jumelle. Du coup, elle restait avec sa jumelle, mais elle restait avec nous. Parce qu'elle, tu ne pouvais pas me la voir. Sa jumelle, je ouais. l'aimais bien, mais elle, non. Et je ne sais plus ce qu'elle a dit exactement, mais elle a dit un truc de travers, ça m'énervait, je l'ai frappée. Oh Je l'ai frappée dans la cour parce qu'elle m'avait saoulée. Et eh ben, allez donc Et du coup, bah, après, je suis repartie dans... chez la CPE, on a attendu mon papa, après je suis rentrée chez moi. Après, bah, ça a été avec ma maman. Parce que du coup, elle m'a dit. Enfin, elle comprenait pas pourquoi j'étais comme ça, du coup. Et je suis pas quelqu'un qui m'ouvre, je pas quelqu'un qui parle. Enfin, ça euh... n'arrives. Mais même avec euh, tes parents, tu n'arrives pas mm -hmm. à t'ouvrir. Tu gardais tout pour toi. Mm. Et, du coup, euh... mm. Et du coup, voilà. Une <rire> anecdote. Merci. Et du coup, au final, bah, cette colère que tu avais vraiment. Parce que beaucoup, c'est vrai, beaucoup de, beaucoup de personnes aujourd'hui sont comme ça. Hein. C'est qu'ils se renferment sur eux-mêmes, ils vivent des situations difficiles, ils ont de la colère, ils en veulent, en fait, à quelqu'un. Et, et parfois même, ils n'arrivent pas à pardonner parce qu'ils disent, mais c'est... Enfin, je comprends pas pourquoi la personne a fait ici, parce qu'on est dans l'incompréhension totale. Mais c'est vrai, après, que quand on vient à Christ, Dieu nous demande de pardonner. Il arrange les choses, mais ça, on verra ça après. Okay euh, et du coup, donc, ce qui s'est passé, c'est que, après cet épisode-là, euh, comment tu as fini par... Euh, par te rapprocher du Seigneur En fait... Comment s'est passée cette euh, transition, si je peux dire Parce que tu, tu faisais ce que tu voulais et tu ne prenais pas vraiment garde de... Tu ne pensais pas vraiment à Dieu au final, c'est oui, ça c'est ça. Et comment fait t'as rencontré le Seigneur Comment il t'a attiré à lui Est-ce qu'il a mis des personnes sur son chemin pour te parler de lui Comment ça s'est passé Raconte-moi. Euh, au tout début, c'était en seconde. Là, je suis en terminale. C'était en seconde. J'ai trois copines à moi. On était dans la même église. Euh, qui m'ont dit qu'elles parlaient en langue. Mm. Et bah du coup, moi j'étais en mode euh, ⁇ Ok, c'est quoi ça ?⁇ quoi <rire> Je me dit, je sais pas ce que c'est ça. ça. Elles euh, m'ont raconté en gros que bah, elles avaient rencontré le Seigneur et tout ça, nan Moi j'y croyais, mais comme ça m'est jamais arrivé, je me disais, comment ça se fait En mode euh, ⁇ Enfin, moi je suis chrétienne, vous aussi, mais vous, ça vous arrive pas. moi. Voilà, ça. Genre, euh, là, il est là. Genre, là, vous le voyez ou... Enfin, hein, je, je comprenais pas comment ouais. ça se passer. Euh, bon, elles ont essayé de m'expliquer, mais bon, voilà. Après j'ai une autre amie à moi quelques temps après qui m'a exactement dit la même chose et tout et qui m'a dit bah vas-y euh, je t'invite dans mon église euh, on est allé dans son église tout ça bah ça s'est bien passé en soi mais j'avais pas enfin, j'avais pas ressenti grand chose t'avais pas encore eu de déclic quoi ouais et euh, mais après mais Dieu se met quand même des choses en toi oui si à bah ça. oui oui. Bah, oui. En fait, j'ai eu de la chance, parce que ma maman, elle a toujours semé dans ma vie. Elle a mm. toujours, toujours semé dans ma vie, elle m'a toujours parlé de Dieu. Elle m'a toujours dit, bah, expliqué qu'il ex qu existait, pardon, et, et tout. Du coup, quelques temps après, je suis partie en Belgique, en février 2020. Et euh, on est parti euh, dans une église avec ma maman. Et, euh, ça, c'était pas encore le confinement. Non, c'était juste avant. Et j'ai eu envie de me rapprocher de lui à ce moment-là, quand on est rentrée. Enfin, Comme est... ça oui, comme ça. Enfin, ouais. je sais pas, j'ai ressenté l'envie. Sauf que après, on est rentrés, mais il y avait le confinement. Mm -hmm. Le 16 mars, si je ne me trompe pas, il y avait le confinement. Et du coup, c'était en distanciel. Et euh, ma maman, elle, elle allait dans une église. Mais pour moi, c'était pas mon église, parce que déjà, je jamais partie là-bas en présentiel. Mm -hmm. Et je priais avec elle, tout ça, mais je ressentais pas vraiment que... J'avais envie, en fait, d'apprendre de, des choses par rapport à Dieu, par rapport à sa parole et tout ça mais c'est comme si j'y arrivais pas. Ouais. J'avais l'envie, mais j'y arrivais pas. Donc euh, bah, le temps il est passé, il y a eu les confinement, on s'est ennuyé à la maison, tout ça. Mm -hmm. Et en novembre, c'était juste après mon anniversaire, vu, je me promenais sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu... Promenais. <rire> tu marchais sur quel réseau <rire> Sur Snapchat. <rire> okay. Je regardais des stories, et je suis tombée sur euh, l'affiche d'un méga-zoom. Et euh, moi, bah, je savais pas ce que c'était euh, un méga-zoom. Et du coup, En, en gros, un... une réunion, quoi. Oui, voilà. Ouais. J'ai envoyé un message à la personne qui avait mis ça dans sa story et je lui ai demandé qu'est-ce que c'était tout ça. Elle m'a dit bah c'est une réunion, on va te parler de Dieu tout ça nan nan nan. Et je dis bah ok bah je veux bien partir, venir voir à quoi ça ressemble. Du coup j'y suis allée et euh, bah ça s'est bien passé. <rire> et, euh, après ça je j'ai demandé à intégrer le réseau des élus mm -hmm. et euh, le dimanche juste après. Euh, l'apôtre, il avait fait, bah, l'apôtre, il avait prêché. L'apôtre, patrick Seigneur, oui. qui est l'apôtre le, le, le, le, de, des églises ACER, il a prêché, ce jour là Oui, et en fait, déjà, moi, je me disais que c'était l'église qui était venue à moi, parce mm -hmm. que je me suis dit, je vais me laisser un petit temps. Si je trouve une église c'est très bien, si je ne trouve pas, bah, c'est que je ne trouverai pas maintenant et je ne vais, me... vais pas non plus chercher. Tu vas pas te casser la tête. Voilà, c'est ça. <rire> ah, ah là là, carrément quoi Et, et du coup c'est pour ça que je, je disais que en fait, c'est l'église qui m'a trouvée. Mm -hmm. Parce que moi je ne cherchais pas, je regardais juste une story sur snap et je suis tombée dessus. Mm -hmm. Et euh, le, la semaine d'avant, avant, avant le dimanche où l'apôtre a prêché, mm -hmm. j'avais raté mon DST de SES. Ah. Et j'étais mal parce que bon c'est des gros coefficients et tout, et du coup j'étais en ouais. mal. Et en gros, il avait fait, euh, il avait priché, il avait dit que devant ce genre d'obstacle, fallait pas pleurer et tout parce que c'était comme si on, on abandonnait. Mmh. Et en fait, je me suis dit, mais ça si c'est pas pour moi, c'est pour qui Franchement, je dit, pour ah qui? là là là, ça me vise direct là. <rire> je me suis dit, c'était grave pour moi. Et bah du coup après, il y a le responsable Alexandre qui m'a, qui m'a, comment dire, suivi si je peux dire. Ouais, qui t'a aidé en qui fait avec euh, la, respo, la Respo Confine et Respo Patricia. Et euh, lors il y avait la semaine de jeûne et prière. À la fin de la semaine de jeûne et prière, le responsable Alexandre l'a prié pour moi. Et j'ai senti des choses que je n'avais jamais senties avant. Waouh Vraiment des choses que je n'avais pas senties. Et je peux même pas mettre des mots dessus, en fait. Mmh. Tu vois, parce que je ne sais pas. Mais ouais. Vraiment des choses que je n'avais pas senties avant. Et c'était... Un mot, si je peux dire, mais tel, trop bien. Genre, enfin... Je ne peux pas mettre bon trop Dieu. bien dans cette ambiance-là, en fait. C'est quoi C'est la qui... présence de Dieu Oui. Ça fait, magnifique, des, frémissements. Hein. Frémissements, des, ça fait... des frissons, ouais. Des frissons dans le crâne et tout. C'était trop bizarre, mais j'ai grave kiffé. Et, et c'est à ce moment-là, en fait, que tu as décidé de vraiment suivre Jésus. C'est à ce moment-là que tu t'es dit quoi, en fait, à ce moment, quand tu as commencé à vivre ça Qu'est-ce qui se passait au-dedans de toi Quelles sont toutes ces questions qui sortaient Tu te disais quoi, au fond Je me suis dit, quand, Quand j'ai ressenti, je me suis dit, qu'est-ce que c'est mm -hmm. J'en ai parlé à ma maman. maman m'a dit, bah, le Saint-Esprit se manifeste comme ça aussi, tout ça. Mm -hmm. Et en fait, j'ai repensé à ce que mes copines m'avaient dit, qu'elles avaient mm -hmm. ressenti tout ça. Et je me suis dit donc en fait, bah, moi aussi, je peux, je peux ressentir. En fait. mm -hmm. Mais peut-être que je ne faisais pas les bonnes choses pour pouvoir mm -hmm. ressentir ça. Et euh, j'ai dit, je l'ai ressenti une fois. Mais maintenant, je vais ressentir tout le temps. Je vais mm -hmm. être dans, <rire> dans ce mood-là tout le ouais, temps. Ouais. Et bah, c'est ce qui m'a poussé à, à, à um, grandir avec eux. Avec Dieu. Et aujourd'hui, concrètement, comment est ta relation avec le Seigneur dans, dans tes temps de prière dans, dans tes temps où tu lis la Bible tu, voilà, comment, comment est ta relation avec Dieu Est-ce que ça, ça, a quel goût ça a quel goût Ça a quel goût, ça Elle est... Elle est trop bien. trop bien. Elle est trop, trop bien. Elle est, elle est constructif, parce que mmh. du coup, j'apprends en disant dans sa parole, tout ça. Mais en priant, c'est comme si, genre, on interagissait. Enfin, C'est vraiment une relation, quoi. Oui, voilà. C'est pas si juste... C'est euh... comme si c'était une personne physique qui était à côté de moi, mmh. qui me parlait. Mais quand j'ouvre les yeux, je ne vois pas. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Et, mais, du coup, si tu pouvais donner un conseil ou si tu pouvais dire un mot ou quelque chose à, à toutes ces personnes aujourd'hui qui, justement, se disent chrétiennes, parce qu'elles vont à l'église, mais euh, leurs vies ne sont pas du tout en adéquation avec la parole de Dieu ou en tout cas, voilà, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, ces personnes qui, au fond, peut-être cherchent Dieu, peut-être se disent, bon, je vais à l'église, mais bon, voilà, ça me suffit et tout. Qu'est-ce que tu peux leur dire Moi, déjà, je leur conseillerais de... Tu peux euh, <rire> parler directement là. Euh, bah, je vous conseillerais de trouver déjà l'endroit où vous êtes à l'aise, parce que je pense que si vous êtes dans une église où vous êtes à l'aise, bah, ce sera plus propice pour vous euh, de vivre ces choses-là et euh, prier, genre. Priez et soyez sincères. Prier, soyez sincères. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est carré. Mmh, c'est carré. <rire> Parce que du coup, à ce moment-là, on est dans une mentalité où on se dit... En fait, tant qu'on n'a pas expérimenté vraiment Dieu, on se dit ça passe. On se dit, ça... on se dit quoi On se dit ça en va. En fait, on se dit... On se dit, ça y est, enfin, je suis jeune, j'ai ma vie, je vais faire ça plus tard. On mmh. Quand je serai un peu plus âgé. Parce que là, je suis jeune, euh, j'aime peut-être aller, peut aller, je aller à des anniversaires ou en boîte. Euh, j'aime bien écouter telle musique ou telle musique. Et on se dit que, bah, on arrêtera ça plus tard, tout ça. Mais quand euh, on le rencontre, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas forcément ce temps-là. Mmh. Et que là, là, on ne perd pas notre temps non plus. Mmh. Merci, merci beaucoup. C'est vrai que c'était tellement... C'est ce genre de sujet en fait qui est tellement intéressant, la dernière fois j'étais en train de faire euh, un enseignement lors d'une réunion et euh, j'étais en train de parler de l'enlèvement, euh, du fait que Jésus revient bientôt, etc. et Je disais en fait qu'aujourd'hui, beaucoup de fois, on se dit « bon bah ok, moi je suis chrétienne euh, ». En fait, on se donne des, des standards pour se prouver qu'on est chrétien. Mais pourtant, j'ai dit en fait, vous savez, être chrétien, être enfant de Dieu, c'est un choix et c'est une décision. Beaucoup aujourd'hui vont se dire enfants de Dieu parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne. Or, le salut est personnel. Beaucoup vont se dire chrétiens, mais ils vivent comme ils veulent. c'est à dire qu'ils n'ont en fait, pas d'égard du tout à ce que Dieu veut vraiment. Tu vois, alors que quand tu aimes quelqu'un, tu prends réellement le temps d'écouter en fait ce que la personne aime, ce que la personne veut en fait, tu vois ce que je veux dire Et en l'occurrence, quand c'est Dieu, tu dis, ouais, mais bon, ok, voilà la chrétienne que je suis. Et voilà ce que la parole de Dieu dit d'un chrétien, vraiment d'un chrétien, tu vois ce que je veux dire Et je dis en fait, être chrétien. C'est pas poster des, des versets bibliques sur les réseaux, c'est pas mettre euh, sur sa page Instagram euh, « Dieu est amour », tu vois. Mais au final, quand toi-même tu regardes ta vie, tu te rends compte que tu vis dans le mensonge, tu te rends compte qu'en fait, tu n'es pas vraiment honnête, tu te rends compte que euh, tu as encore plein de rancunes, tu n'arrives pas à pardonner, tu ne veux pas pardonner les gens, tu te rends compte qu'en en fait, il y a encore de la haine dans ton cœur, tu te rends compte que tu vis ta vie, euh, tu écoutes des musiques mondaines, tu t'habilles comme tu... En fait, tu fais tout comme tu veux, mais pas comme Jésus veut. Tu fais tout comme tu veux, mais tu te dis chrétienne en même temps. Et moi, c'était aussi mon cas. Je me disais chrétienne, mais je vivais ma vie comme je veux, en fait. Et le problème, c'est que malheureusement, c'est une séduction dans laquelle beaucoup de gens sont tombés. Alors que quand tu deviens enfant de Dieu, c'est un choix. cest veut dire que tu décides, en fait, de reconnaître que Jésus-Christ est ton Seigneur et sauveur. Et tu décides, en fait, de te repentir de tous tes péchés et de vivre selon maintenant la volonté de Dieu. Comme Jésus dit, celui qui ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas me suivre, en fait. Ça veut dire que tu dois renoncer à toi-même, prendre ta croix et le suivre. Si tu ne remplis pas ces deux conditions, c'est impossible. Il va même dire dans son passage, celui qui ne renonce pas à lui-même n'est pas digne d'être mon disciple. Parce qu'à un moment donné, forcément, il y aura tes désirs et il y aura les désirs de Dieu. Tu vas, tu vas suivre lesquels Les désirs de Dieu. Tu vois, c'est ça. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils ne sont pas nés de nouveau, ils se disent chrétiens, mais au moment de faire le choix, ils suivent leur choix, leurs rêves, leurs visions, leur, euh, ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie, mais ils ne suivent pas Dieu. Pourquoi Parce que déjà, à la base, le cœur n'est pas pour Dieu. C'est juste une apparence en fait, tu vois, il y a beaucoup de passages comme ça où Dieu va dire de votre bouche vous m'honorez, vous dites oui j'aime Dieu, oui Dieu ceci, oh Dieu merci, et dans ton cœur t'es loin de moi. Et c'est pour ça que c'est important de reconsidérer aujourd'hui ces voies et de se dire purée, en fait Jésus revient bientôt. Est-ce que je suis vraiment chrétienne par défaut, dans le sens est-ce que je suis chrétienne parce que mes parents sont chrétiens, je suis née dans une famille chrétienne, ou est-ce que j'ai rencontré véritablement ce Dieu vivant, est-ce que j'ai fait sa rencontre, est-ce qu'il s'est manifesté personnellement à moi, purée mais... Waouh quoi! Est-ce que je l'ai rencontré? Et c'est là où tu dis purée de patate. Non, quand tu le rencontres, je laisse tout et j'abandonne tout pour Jésus. Parce que je te dis, en fait, il y a pas, il y a pas mieux en fait. Il n'y a pas mieux à l'heure. Il y a pas mieux ailleurs. Et c'est là que tu te rends compte que tu vis vraiment ta meilleure vie. En fait, tu vis cette vie à laquelle Dieu t'a réellement appelé. Et tu t'es dit, waouh, depuis tout ce temps, moi je me suis dit, moi je me suis dit, ah, mais je me suis fait avoir, comment ça Au travers de la religion, on m'a caché qu'il y avait vraiment une relation sincère avec le Seigneur, tu vois. Et ça, je me suis dit, c'est ça la meilleure des choses, en fait, c'est que t'es là, tu te dis, purée, je veux vivre cette vie avec Dieu. Et, et vraiment, merci beaucoup pour ce témoignage, parce que peut-être, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître, et qui vont se dire, ok, je vis ma vie, en même temps je me dis être chrétienne, mais j'ai pas vraiment cette relation avec Dieu. Et j'aimerais... Maintenant qu'on puisse passer à une autre partie de notre émission, où nous allons prier pour vous. Ok, Cécilia, donc maintenant j'aimerais qu'on puisse vraiment prier pour euh, toutes ces personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans le même cas que toi à l'époque. Ça veut dire que, voilà, ils sont chrétiens, chrétiennes, mais ils n'ont pas de relation sincère avec le Seigneur. En fait, ils n'ont même pas rencontré véritablement Dieu, tu vois. Et comme je disais, en fait, tu sais, quand tu nais de nouveau, la Bible va dire à un moment donné dans Jean chapitre 1 verset 12, « À tous ceux qui ont cru en elle et qui ont reçu, qui l'ont reçu, la parole, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Ça veut dire qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. On le devient pourquoi Parce qu'on a reçu le Seigneur. Parce qu'on se détourné de, de ses mauvaises voies et on a reçu le Seigneur dans notre vie. On a décidé en fait de nous abandonner totalement à lui. Et peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qui nous regardent comme ça. Peut-être que vous, vous êtes comme ça aujourd'hui, vous nous regardez, mais vous savez, vous n'êtes pas de... Vous connaissez Dieu, vous avez déjà entendu parler de Dieu. Vous avez déjà allé à l'église, vous avez déjà lu la Bible. Mais vous n'avez pas réellement rencontré Jésus. Vous n'avez pas réellement de relation personnelle en intimité avec le Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour ces personnes qui veulent vraiment, en fait, avoir cette vie avec Dieu, qui veulent vraiment rencontrer le Seigneur, qu'on puisse prier que Dieu puisse disposer leur cœur et aussi que vraiment Dieu puisse ouvrir leurs yeux parce que parfois, on est dans un mensonge. On se croit dans la vérité, mais on est dans un mensonge. J'aimerais qu'on puisse, si tu veux, avec moi, élever la voix et prier pour toutes ces personnes qui nous regardent. Prions Père éternel, nous te prions, nous te bénissons, Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui, Seigneur. Je prie au nom de Jésus, afin que tu puisses ouvrir leurs yeux, Seigneur, que tout type d'écaille tombe, que tout type de mensonge tombe au nom de Jésus et soit exposé, afin qu'ils puissent voir la vérité, Seigneur. Attire-les à toi davantage, Seigneur, que l'Évangile trouve réellement un accès, Seigneur, à leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent vraiment te découvrir, Seigneur, et t'expérimenter, Seigneur, comme jamais. Manifeste-toi, Seigneur, à eux. Révèle-toi maintenant, personnellement, Seigneur dans leur vie. Que ta présence se manifeste là où ils sont au nom de Jésus. Que leurs yeux s'ouvrent, Seigneur. Que tout esprit d'aveuglement qui les aveugle, Seigneur, qui les empêche de voir, Seigneur, euh, ton évangile, Seigneur, ta lumière briller, Seigneur, euh, soit chassé maintenant au nom puissant de Jésus, Seigneur. Cette prière, euh, nous la faisons, Seigneur, afin que tu puisses réellement, Seigneur, disposer leur cœur pour qu'ils puissent te voir tel que tu es. Qu'ils puissent te recevoir dans leur cœur, Seigneur. Nous avons prié au nom puissant de Jésus et nous croyons que cela va se manifester, Seigneur, dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Peut-être que tu me regardes et tu te dis, ça y est, moi, je veux le rencontrer maintenant. Je veux réellement lui donner entièrement ma vie. En fait, je veux vraiment vivre pour lui. Tu peux faire cette prière avec moi. La Bible dit que euh, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Si tu es prêt aujourd'hui à réellement accepter Jésus dans ta vie, et réellement faire ce pas et de te dire, moi je veux renoncer à ma vie. J'ai tout essayé, même de me suivre, moi, mes propres choix, mais ça mène au chaos. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, Seigneur, je veux vivre ma vie pour toi. Même si je suis jeune, je sais que je sais pas ce qui va se passer demain, mais je veux être sûre d'être auprès de toi. Et Dieu, aujourd'hui, veut te donner la vie éternelle. Dieu, aujourd'hui, veut venir habiter dans ton cœur. Si tu le veux, tu peux fermer les yeux avec moi et faire cette prière à voix haute. Pas seulement dans ton cœur. La Bible dit de le croire dans le cœur et de le déclarer. Tu peux faire cette prière avec moi et répéter et dire « Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux t'ouvrir mon cœur, te recevoir et t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce à moi-même, à tous ces péchés. Je te demande pardon. Aujourd'hui, je m'abandonne. Totalement, totalement entre tes mains. Entre tes mains. Je, crois je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es, es mort pour mes péchés, que tu es pour mes et, péchés. Que et que Dieu t'a ressuscité, ressuscité d'entre les, les morts. Seigneur, je veux t'aimer. Délivre-moi totalement, Délivre -moi de, totalement. Toute de toute prison émotionnelle, émotionnelle. psychologique, de toute, de toute maladie. Au nom puissant de Jésus, Amen On peut acclamer le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu Si tu es là aujourd'hui et tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que tu as fait le bon choix parce que ta vie ne sera plus jamais la même. Quand tu rencontres Dieu, Dieu c'est ton Père et t'inquiète même pas que tu vas voir des choses extraordinaires se passer dans ta vie et je crois même que Dieu se manifeste maintenant à toi qui me regarde. La présence de Dieu est palpable, Dieu c'est ton Père. Tu n'as pas besoin de répéter des prières que tu as déjà apprises, tu dois parler à Dieu avec ton propre cœur, avec tes propres mots. Dieu sait lire même dans ton cœur, parle-lui avec ton cœur. Dieu, c'est ton ami, Dieu, c'est ton meilleur ami, celui qui ne va jamais t'abandonner. Même comme les hommes, les hommes, les femmes t'abandonnent, même quand les gens t'aiment, leur amour ne pourra pas aller au-delà de cet amour qui est l'amour inconditionnel de Dieu, qui t'aime, peu importe tes défauts, peu importe tes péchés, peu importe tes manquements, Dieu t'aime toujours, confie-toi en lui et tu vas voir, tu vas découvrir les merveilleux plans qu'il a pour ta vie. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, merci Cécilia. Pour ce témoignage, si vous avez un témoignage à faire, si vous voulez vous aussi raconter, témoigner, partager votre histoire, n'hésitez pas à nous contacter sur la page Instagram qui va s'afficher maintenant si vous voulez aussi partager et témoigner de la gloire de Dieu. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans un autre épisode dans Partage ton histoire. J'espère que vous allez bien à Évangile TV. Nous avons besoin de vous. Comme vous le savez, nous faisons de nombreuses émissions qui vous bénissent. Alors n'hésitez pas à nous faire un don grâce au lien Paypal qui s'affiche maintenant. Ou si vous n'avez pas Paypal, vous pouvez aussi nous contacter sur le numéro qui s'affiche maintenant. Et on se dit à bientôt.